Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est posée étonnamment très très très très souvent C'est comment on achète, verrez, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit, euh, est-ce qu'il y a une version démo, combien ça coûte, comment on fait pour l'installer, comment on fait pour l'activer, bref, plein de choses On me demande aussi souvent comment ça fonctionne et comment plein de trucs et je suis très content de répondre Mais euh, voilà, cette question comment ça s'installe où on trouve, combien ça coûte, etc., tout ce genre de questions, bah, je vais y répondre en une vidéo, ça, donc, ça va être super court pour le coup. Et puis on va voir les différentes licences qui existent, euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a plusieurs prix, plusieurs formules Effectivement, il y a plusieurs prix, plusieurs formules. Donc déjà, ceux qui veulent euh, soit télécharger la démo, voir les prix, etc., vous allez cliquer sur les liens que je mets dans les descriptions de chaque vidéo quasiment, et ça vous mène sur le site officiel de Chaos Group. Donc vous allez arriver sur cette page-là, euh, qui est Chaos Group, c'est l'éditeur du logiciel, et vous arrivez sur les plans. C'est-à-dire les, les prix en fait. Hein. Donc on a un prix par mois, par an et une licence perpétuelle. Donc avec 55, 315 et 710 euros. Donc ça ce sont les prix hors taxes, hors-TVA donc. Euh, donc si vous êtes professionnel, je vous dis tout de suite que c'est pas très cher par rapport à la qualité du logiciel. C'est même pas cher du tout. Moi personnellement j'ai la licence annuelle et c'est celle que je prends tout le temps. Même si je la renouvelle chaque année. Parce que la licence perpétuelle, euh, ben vous avez par exemple je vais acheter VR5 cette année, et le jour où ils sortent VR6 par exemple, ce qui n'arrive pas tous les ans, il n'y a pas un changement tous les ans, ben, malgré tout, je suis obligé de repayer. C'est perpétuel pour la version en cours. Donc avec des mises à jour mineures. Donc là on a des on a toutes les mises à jour. Il se trouve, mais pendant un an. Donc, je préfère renouveler comme ça tous les ans. Je pense qu'a priori, c'est toujours cette formule-là qui est la plus utilisée. Mais si on a un besoin très épisodique et on sait que ça va pas durer, il y a la licence par mois. Ceci dit, si je clique ici sur Chaos Group, je reviens sur le, le, le site, l'accueil, enfin, j'ai un peu plus de choix. Et je vois que j'ai les produits ici. Je peux aller donc sur tous les produits Chaos Group. On voit que Veré existe pour plein d'autres logiciels. Donc, je vais choisir Veré Sketchup. Et là, on propose de l'essayer gratuitement. Donc, il y a une version démo, une version essai, donc de 30 jours. À partir du moment où vous allez l'activer, comme je vais vous montrer dans SketchUp tout à l'heure, les 30 jours commencent à couler. Et au bout des 30 jours, ben, on propose de l'acheter, mais vous pourrez pas refaire la démo. Même en changeant de mail, même en bidouillant, ça marche pas. Euh, donc il faut soit vous l'achetez soit vous l'achetez pas mais enfin vous avez 30 jours pour vous, vous, vous apercevoir enfin mais je vous dis tout de suite hein, l'essayer le, le, c'est l'adopter le, donc vous allez finir par l'acheter si vous en avez vraiment besoin si vous êtes professionnel dans le domaine et il y a quand même des choses à dire en plus c'est que si vous êtes étudiant et là je vais aller sur euh, peut-être un peu plus bas ce qui propose de voir les prix alors là on peut l'essayer pour 30 jours euh, tac tac tac tac tac tac tac. Ce que je voulais voir, c'est les prix. Voilà les prix. On a les prix donc recommandés. Donc c'est ceux que je vous ai montré euh, avec différentes remises Si vous prenez d'autres produits, 3, prenez Veré pour 3DS Max, mais ils vous font des bundles, des choses comme ça. Mais je vous parle que de Veré pour SketchUp seul. Hein. Il y a une version éducative et euh, en gros il faut entendre version étudiante, ce qui fait que vous avez la licence. Euh, alors ça c'est avec des verres pour 3ds max et plein d'autres trucs, la verrée SketchUp tout court c'est 89 au lieu de 315 si vous êtes étudiant, donc c'est quand même super intéressant par an, euh, sachant qu'il va falloir fournir des pièces justificatives, carte d'étudiante, justificatives comme quoi vous faites partie de telle école et que telle école a besoin de ce logiciel, ils vérifient, ça va prendre 1, 2, 3 jours maximum, ils sont quand même très rapides et puis c'est bon, vous avez votre licence étudiante, ceci dit pour les pros, ben ça sera ces prix là. Maintenant, une fois qu'on a acheté, on a rentré son numéro de carte bleue, on a acheté, on va recevoir un mail, on va se reconnecter, alors il va falloir créer un compte, vous allez voir, vous êtes guidé. Et puis on va se retrouver sur une page où on va euh, bah, devoir télécharger ce qu'on a acheté. Et je rentre mes identifiants et le code. Hop, sans faire de faute. Voilà, une fois que je suis sur mon compte, comme ça, j'ai ici « Download ». Alors, tout est en anglais, hein, par contre. « Download », donc « Téléchargement », je viens ici, et j'ai normalement tout ce qui est lié à mon compte, tout ce que je peux télécharger, tout ce que j'ai acheté. Donc, moi, j'ai acheté la collection, puisque j'utilise Veré sur d'autres logiciels. Mais pour vous, là, a priori, vous n'aurez que SketchUp. Donc, vous cliquez sur « SketchUp ». Maintenant, il reste à choisir « Vérez », vous l'utilisez pour quelle version de SketchUp. Si vous avez « SketchUp 2021 », eh c'est ici, si vous avez 2017, c'est là, ainsi de suite. Vous voyez que même sur une version 2015, ça marche encore. Donc perso, j'ai la même version 2020, donc je clique ici. Le site a détecté, que j'étais sur Windows, donc il me propose de télécharger la version Windows. Si vous êtes sur Mac, on vous proposera la version Mac. Vous allez donc télécharger, download, et sur votre disque dur, recevoir donc un point exé. Ici, il de double-cliquer dessus, et puis de faire suivant, suivant, suivant, installer, j'accepte, etc. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de trucs à pas installer, on installe tout, c'est rapide. Et puis, ça se fait sans difficulté. Sur Mac, ben, vous savez, connaissez que c'est un petit peu différent. Je vais glisser ça dans l'application, puis je me laisse guider comme n'importe quel programme. Vient donc le moment où je vais lancer SketchUp. Et là, quand je lance, si ça a bien fonctionné, eh bien, ça va être euh, comme ça. C'est-à-dire, je vais aller la barre de verre qui flotte un peu comme ça. Ça veut dire qu'il est bien installé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il fonctionne encore. Pour qu'il fonctionne vraiment, il faut aller s'assurer dans Extension, Verre, euh, Help, ici, Licence et Licence Serveur ça va ouvrir une page internet, il faut s'assurer qu'ici ce soit bien vert, online licensing, alors si vous ne voyez rien, déjà il faut se connecter, hein. il faut bien être connecté avec ses logins, online licensing, et vous allez arriver ici, vous allez avoir plusieurs cases, a priori vous aurez verré pour SketchUp, vous cliquez dessus, vous allez voir qu'ici il y a un espèce de tableau en disant c'est vert, c'est available, disponible, valide, et donc c'est ok, c'est tout, vous n'avez que ça à faire, là vous venez de d'activer le logiciel que vous avez acheté donc ça veut dire qu'à partir de ce moment là si vous l'avez acheté pour un an et eh bien les 365 jours commencent à s'écouler à partir de ce moment là et ça y est c'est fini si vous voulez tester vous faites une lumière vous mettez une sphère light dans le milieu et vous appuyez sur la tailleur et si vous voyez une image c'est que c'est bon, c'est validé donc là mon logiciel il est opérationnel et la licence commence à courir pendant un an voilà, donc je pense avoir répondu à toutes ces questions qui me reviennent assez fréquemment. C'était un tuto euh, pas habituel. Donc euh, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on reviendra sur quelque chose de plus classique. Euh, merci encore à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui mettent des likes, tous ceux qui commentent, qui m'envoient des messages, qui me soutiennent aussi sur Tipeee. Continuez comme ça et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tuto du coup plus classique. Ciao